I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a farmer. <laughs> <laughs> New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! Alors, euh, cher Wrestle Rock Rock Star, Rock. bonsoir. bonsoir. Aujourd'hui, émission spéciale bonsoir. sur euh, les arts bonsoir. martiaux. Je suis Benoît Laferrière, a.k.a. Et et Mestreda Daden ben. et je suis accompagné compagnie de mon ami et Jonathan ben Drapeau. Comment, Comment vas-tu, Joe? Hey, ça ça va super bien, Ben, en, en forme? Ouais, oui, numéro un. Yes, yes, yes. yes. Écoutez, Écoutez euh, chers cher auditeurs, aujourd'hui, aujourd on, on a un, un invité spécial euh, en direct, direct de, de Québec. C'est vraiment cool, cool parce qu'elle était aux États-Unis pendant la et là, puis, euh, on a l'opportunité de pouvoir voilà, voir avec nous aujourd'hui. Aujourd Donc, Donc euh, Jeanne Masson-Royne, comment ça va, Jeanne? Ça va bien, vous autres, les gars? Bien très bien, bien, merci. bien. Euh, merci. Merci beaucoup, beaucoup Jacques. Donc, c'était très, très occupé, coup, euh, puis, bien, euh, autant, autant avec le travail qu'avec euh, les combats, d'entraînement. Donc, c'est vraiment super, super apprécié de que prendre quelques, quelques minutes avec nous. Donc, c'est vraiment nice. nice. Donc, euh, donc euh, commençons, commençons vivement dans le sujet. En fait, Jeanne, euh, euh, nous, euh, on euh, voulait euh, savoir à quel euh, âge tu as commencé à t'intéresser aux arts martiaux Moi, j'avais commencé à faire de la boxe quand j'avais 13 ans. Euh, j'avais commencé euh, avec l'entraînement, dans le fond, c'était vraiment pour me mettre en forme. J'ai toujours été euh, une sportive. J'ai fait de la gymnastique avant, j'avais fait euh, de la natation, du plongeon, euh, de la danse. J'avais fait très, très, plein plein plein d'affaires. Okay. Puis euh, à 13 ans, j'avais commencé la boxe, puis j'avais vraiment tripé. Okay. Euh, je, je voulais commencer. Euh, C'est sûr que c'était juste l'entraînement au début, mais après ça, euh. Je m'étais inscrit à distance dans un gym de MMA, puis je euh, okay. voulais faire des combats là, dans ma tête, c'était clair. Okay. Euh, fait que c'est ça, j'ai commencé mon premier combat en ma terre, je l'avais fait à, en 2014, kickboxing. Okay. Okay. Okay. Fait que en kickboxing. Fait dans les autres morceaux pas que, pas que tu as pratiqués, tu en as, en as pratiqué beaucoup, c'est euh, laquelle ouais. qui est ta ouais. préférée? Dans la les parce commencer par la boxe. boxe. la boxe ouais. okay. C'est euh, sûr que j'aime tout le reste aussi. J'aime pas le sol, le judiciaux brésilien, euh, la lutte et tout. Mais euh, je trouve que ce qui est plus naturel pour moi, c'est vraiment la boxe, c'est mes points. Euh, euh, c'est ça, j'aime vraiment ça. Quand tu dis la lutte, c'est-tu la lutte euh, gréco-romaine ou la lutte comme la WWE? Exactement. Gréco-romaine. Ok, ok. La, la, la, la, la... la liste <rire> est à c'est bien correct. C'est un bon complément, dans le fond, dans euh, pour, pour les arts martiaux mix. Ça n'a rien à voir avec pitcher les cordes et faire le saut de langue. <rire> c'est voilà, beaucoup de techniques. On n'est vraiment pas là. Ça n'a pas l'utilité, ma fond. Non, c'est ça. Faites un masque à la tête, ça n'a pas la même utilité. C'est ça. En fait, on voulait savoir. Qui, qui t'a inspiré, inspiré dans le fond? T'as-tu un niveau de jeunesse? Hum, Peut-être, genre, genre faire en sorte que hum, euh, vraiment, tu sais, c'était oh, intéressant ça. Comment ça a ouais, fonctionné un, un, un peu de ton côté? Euh, pas en commençant, j'avais pas vraiment d'idole, mais c'est sûr que, ah, moi, quand j'avais embarqué dans le MMA, il y avait, c'était pas mal le temps de Ronda Rousey. Fait que. Oui, oui, elle, on a qu'on a rencontré, rencontré d'ailleurs récemment, vous, nous, le, le 6 mai, mai c'était sa première visite en terrain canadien. canadien. Le 6 mars, je vois le 6 le 6 mai, le 6 mars, La place Belle de Laval. La place Belle de la Laval, d'ailleurs, okay. euh, elle oui. était là... C'est ah ouais. vraiment, vraiment nice, honnêtement, puis euh, dans, dans le fond, ça que a été une je pense ça une des premières qui s'est vraiment distinguée, tu sais, un, un petit peu comme, comme Manon Réon, disait, dans le fond, euh, quand elle a commencé elle a à faire euh, le, du gardien, gardien de vue, ben, tu sais, c'est ouais. comme elle qui s'est le plus distinguée, la réponse est comme... C'est pertinent, pertinent parce que, que c'est vraiment, vraiment cette ce personne-là personne qui a fait, fait en sorte qu'il qui, qui y la vision ça, féminine, même, tu sais. Elle ouais, a ouvert du ça. Sport, pis, ouais. euh, dans le sport, puis dans l'UFC, c'est ça, pour la place, la, la, la, la place des, des femmes dans le sport, dans les MMA. Euh, puis c'était la tête la plus dominante à ce temps-là, dans ce temps là de... Les sports dans le fond, là. Fait que, tu sais, euh, elle a montré beaucoup, puis oui, ça a été comme un exemple euh, par rapport à ce qu'elle faisait, là, je pense que ça m'a ouais, ça ça inspiré un peu là, ce moment euh, Jeanne, tu as travaillé pour l'organisation euh, TKO, est-ce que euh, tu peux nous expliquer comment s'est passée ton expérience dans cette euh, organisation? Euh, c'est super, euh, c'est une belle organisation, super belle organisation, très professionnelle aussi, c'est la plus okay. grosse au Canada dans le fond. Là. Oh. Euh, J'ai vraiment apprécié mon expérience. J'avais fait quatre combats avec eux. Okay. Euh, c'est ça, c'était toujours, par exemple, euh, c'était toujours au Québec, dans le fond. Je m'étais battue, battue deux fois au centre d'Eautron, une fois au centre Belle, puis après ça, je me suis battue une autre fois euh, euh, à Gatineau. Je ne sais plus c'est quoi le nom du centre, là, mais mm. euh, c'était une organisation, c'était une grosse organisation quand même, parce qu'il allait chercher, dans le fond, des adversaires. Euh, dans d'autres pays, je me suis battue contre une Allemande, contre une wow. fille de l'île de Malte, euh, wow. contre des, des Ontariennes, une Ontarienne, puis une euh, Montréalaise, mais c'est ça, c'était une grosse. Euh, contre des Québécoises, c'est ça? C'était une grosse or organisation puis, qui amenait du calibre, puis c'était vraiment. Ah, okay bien fait, là. Fait que, Comment euh, tu sais, fais pour te, te préparer, préparer dans, dans le fond, à un adversaire qui est en Allemagne que, que tu ne peux pas, pas vraiment se ou déplacer pour aller voir? Euh, C'est quoi, quoi, dans le fond, dans le fond euh, ta routine? Ta routine t'sais. T'sais. Comment, Comment tu, tu sais, fais pour euh, te préparer, pour préparer ça, à ça? Ben, il y a toujours, dans le fond, la fille, elle avait comme cinq ou six combats déjà. Fait que, ça, on peut trouver ça sur Internet, dans le fond. la meilleure meilleure façon de se préparer à ça, c'est d'aller voir les, les vidéos de ces autres combats. Okay. C'est sûr que jamais, ça peut jamais être tant représentant… tu peux toujours avoir des surprises. Là. Okay. On s'entend de ce qu'on qu voit d'une fois à l'autre, ouais, euh, de chaque combat, chaque combat, il y a des surprises, mais ça donne quand même une bonne, un euh, bon global là, de, de la combattante, du combattant à fait que. C'est ça. Puis tu sais, même à ça, oui, on se prépare pour elle, mais il faut quand même être prêt pour peu importe ce qui arrive là, parce que tout peut arriver. Là. Quel genre de routine tu peux avoir la journée de combat? Euh, dans le fond, la routine, ben, c'est le matin, je vais tout faire un déjeuner d'habitude avec ma famille. OK. Euh, <rire> Après bon, ça, c'est bien. Sais... Ben oui. hein? c'est. C'est bien correct. Oui. Ben oui, tu sais, dans... c'est d'essayer. Moi, j'essaie de ne pas trop non plus stresser puis pas trop me projeter dans le. Mais je vis le moment présent. Tu sais, j'essaie de ne pas me projeter trop loin parce que là, si tu penses à juste, juste le combat, ben là, tu vas stresser toute la journée, mais il faut que tu saches te détendre. Tu sais, même la nuit avant, il faut que tu dormes bien, il faut que tu faut que aies les idées claires. Euh, oui, c'est un pas, tu sais, quand même, tu sais qu'il faut en votre battre là, à la fin de la journée. Je ne sais, sais pas pour toi, pourquoi, mais ah, tu sais, j'ai ah, écouté ah, beaucoup dans ce de, de gens, gens dans ton milieu, milieu, tu sais, puis souvent, souvent ces, ces gens-là on... ah, ben, ben, ont pas peur, mais ils ont une, une crainte, crainte d'aller sur l'arène, puis s'ils pouvaient faire fast-forward ce, ce, du combat, tu sais, ils le il feraient, tu sais. Est-ce est -ce que c'est est, euh, ton, ton cas ou. Euh, ben, c'est sûr que tu sais, ça en, en est tellement stressant que des fois, c'est pas le fun. Tu sais, cette partie-là est pas le fun, mais. C'est de repousser les limites. Pour moi, c'est vraiment comme des défis à chaque fois. Puis genre, je vais être contente après, mais je sais qu'il y a toujours la, la partie avant que c'est vraiment stressant, là. Il y en a ah, qui sont pas capables pis qui vont vomir en arrière. Puis, euh, ah, mais c'est d'apprendre, ça s'apprend, ça apprend tout apprendre à gérer les émotions par rapport à ça. Euh, tu sais, fait fin, tu finis par t'instaurer comme des dans le fond, Jade au TKO, dans, dans le fond, tu t'es ramassé aux États-Unis avec une gang, la DKSI. Comment ça s'est passé dans le fond? Comment tu as fait en sorte, jour jour du jour au lendemain, de te ramasser de là? De switcher de TKO à... TKO, c'est ça Dans le fond, parce que moi, je n'ai pas pu me battre à cause de la pandémie pendant un an et demi de temps. Après TKO, je me suis passé avec une ligue... Dans l'Ouest canadien, c'est BFL. J'ai okay. fait un combat là-bas Vancouver. Puis après ça, bon, là, la pandémie s'est installée. Puis euh, parce que mon dernier combat en MMA c'était en février, avant qu'il ferme tout le, en mars 2020. Okay. Puis là, après ça, dans le fond, vu qu'il y avait rien qui se passait, euh, les ligues étaient, il y avait plus de ligues ici, TKO, ça a comme arrêté d'exister. Euh, là, j'ai mon agent qui m'a offert d'aller euh, dit oh le BKFC cherche euh, des filles puis tout, est-ce que ça t'intéresserait? » Mais moi, j'avais déjà commencé à suivre ça parce que je, je, je suis quand même le, je suis quand même ça, là, les filles euh, dans le combat puis tout. Que, euh, je voyais des, des filles, mettons, qui avaient traversé du UFC, qui étaient rendues au BKFC. Okay. Puis, euh, il n'y a, a pas beaucoup de filles là-dedans, dans le KFC, puis tout. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont game de faire ça parce que c'est quand même. C'est quand même dur pour le corps, mettons. Puis euh, ouais. mais là, on me dit, ben. Ben, pourquoi pas, là, tu sais. Comment? Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Continue, <rire> il n'y a pas de trouble. Yes. Yes. Puis euh, c'est ça, c'est. Il m'est arrivé avec ça, fait que là, je me suis dit, ben, pourquoi pas, là, quand il n'y a pas me battre, là, moi, je voulais me battre, ça faisait longtemps, mais là, tout ce qu'il y avait, bon. C'était des affaires, il n'y avait pas beaucoup d'offres, puis en plus, il n'y avait pas beaucoup de en plus, les, il y pas beaucoup, monde, il n'y avait pas beaucoup de budget, les ligues, parce que premièrement, ils ne pouvaient pas avoir de spectateurs, fait que, il y avait moins de rentrées et des fait que BKFC, eux, euh, ils m'ont tardé, euh, je lui ai dit pourquoi pas, je lui ai dit à mon agent, je vais l'essayer au moins pour dire que je veux faire ça au moins une fois dans ma vie, là, aller me battre à point nul on l'essayait essayé, là. Euh, c'est comme ça que j'ai soutenu puis dans le fond, le contrat, c'était cinq combats. J'ai signé pour un cinq combats, Fait il me reste encore un trois okay. autres combats avec eux. Mais okay. j'aime vraiment ça, que je pense pas… Euh, pour l'instant, je veux rester avec eux. Nous, on, ouais, on a euh, une vague idée, c'est quoi la BKFC? Mais est-ce que tu peux expliquer c'est quoi euh, aux gens okay. qui euh, ne le savent pas? C'est euh, de la boxe à point nu. Oh! Que, euh, dans le fond, ça, c'est, y a pas, c'est vraiment juste les points. Fait qu'il y a pas de coude, y a pas de, coup de pied, y a pas de, y a pas de corps à corps, rien. On a du, y a du clinch, Par contre, on peut faire du clinch, On peut agresser en arrière de la terre puis donner des uppercuts, des choses comme ça. Mais on a, on a pas le droit de spinning back fist. Euh, on n'a pas le droit de, on a le droit à overhook, underhook. Dans le fond, on peut prendre le bas, wow. garder le bas. Okay. Euh, c'est cinq rounds de deux minutes. C'est dans un ring qui est rond. Ça fait que euh, ce, c est, c est, c est euh, ça, c'est la de Oui, parce que quand même, tu sais, juste, juste avant, avant l'entrevue on parlait de jeux vidéo et on, on se disait, tu sais, puis puis ils ont fait des jeux vidéo dans le passé, comme au Super Nintendo, tu sais, il y avait du Street Fighter, il y avait Street Fighter, il n'y avait pas de gang, c'est Mortal Kombat, c'est exactement ça, dans le fond, ça fait petit super personne, là. Ça ça ouais, Sauf que tu ne personne. C'est mon tal comme bas, puis finit puis finit C'est ça. Mais c'est ça, de vraiment rien, la même tu sais, On a des tapings, mais il ne faut pas qu'on aille... C'est en... tu sais, que ça finisse comme deux doigts en, en dessous des jointures. Qu'on a des okay. tapings autour du des poignets. C'est tout. Wow, là. Okay. Okay. Il hein? ne hey, ouais, ouais. faut pas, faut pas te, te péter les poignets, poignets dans le fond. Il ne pas te, te péter les poignets, mais ça ne tient pas grand-chose. Il c'est 3-4 tours de gaz autour du poignet, là, ça ne tient hey, pas grand-chose. Yeah. Ouais, ouais, J'imagine qu'il va y avoir quand même des blessures, blessures importantes. Tu sais, je voyais, je voyais des photos d'une de tes adversaires. adversaires, adversaires oui, là. Oui. Mon tu, Dieu, elle avait l'air d'un un film d'horreur. Ça cingut, ça tente, ça casse. C'est sûr, ça coupe, C'est un moins de coups, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant parce que ça Ça prend des couilles, là. C'est ça, c'est impressionnant, parce que ça sent vite, parce que c'est os à os, ça que tu sais, les cours, ouais. ça arrive vite, mais ça arrête plus vite aussi, parce que ça saigne trop haut. <rire> <rire> Faire un hémorragie de la face ouais Ouais, c'est vrai. Ah? Un hémorragie de la face ouais. Ouais. Hey, alors, en parlant de ça, euh, ben, euh, j'ai fait, fait des de recherches recherche, dans le fond, fond. Euh, j'ai fait des un de, de films d'horreur, tu, tu sais, tu sais. Puis euh, on laisse savoir, ouais. c'est quoi tes films préférés, quel genre C'est ça? Ouais, euh, ouais. J'aime bon, « euh, It », ça j'aime ça, là, le, okay. le, le film, ça j'aime ça, j'aime ça, euh, c'est ça j'en écoutais plus avant, là, quand j'étais je jeune, j'écoutais juste des films d'horreur, mais à un moment donné, je me suis comme euh, fait peur moi-même à trop m'écouter, <rire> <rire> Fait que, mais oui, j'aime ça. Euh, sinon, c'est quoi les. J'aime. Je regardais beaucoup, mettons, des affaires plus communs que c'est un tueur en série petite mais là, à un moment donné, tu t'annes parce que tu le temps la même histoire. Fait que, là, j'ai cru que une la histoire. C'est des classiques, ça. là. Tu sais, ouais. les uh, Nightmare, Nightmare on M Street, les uh, Friday the 13th, ouais. les uh, oh, Chainsaw, Texas Massacres. Ouais, Texas, Tensor Massacre, ça, ça ouais, c'est un de mes films préférés. Ouais, ah, ouais c'est ouais, vraiment ouais. nice. La série de cadence, là. Oui, ça aussi, j'aimais ça, mais à un moment donné, ça revient, ça revient. On est parie au même. En fait, c'est ça fait le premier, c'est le 12e, c'est tout partout, c'est Yes, et puis, rentrons un peu plus, c'est des délicats, dans le fond, c'est pas un secret un peu plus... Pour personne, mais, mais t'as pris, pris la décision d'avoir, dans le fond, fond un, un, un compte, compte en, en Et, et puis, je oui. savoir euh, comment est tes parents ont pris ça, ça genre de. Ben, regarde, yeah, en tu sais, ça a l'air où ça a une. Le euh, monde pense que c'est négatif, mais en fait. Euh, non, mais tu sais, comme la, juste la façon que toi, tu le dis, là, c'est pas une cachette. Ben non, justement, je fais de l'argent avec ça, puis je m'en fous. Je veux si que le bien. monde le sache aussi parce que, que c'est ça qui m'a permis de moi de partir à Miami tout l'hiver de d'habiter là. J'ai de l'argent en ligne, ça me permet d'atteindre mes objectifs, d'aller m'entraîner pendant tout, euh, tout l'hiver là-bas, de, de me focus sur mes cours. c'est vrai, C'est ça? une mauvaise chose qu'en même temps… Ben si oui, c'est ce oui, vrai, dans le fond, fond tu as raison, parce en même temps, temps ben c'est pas. C'est pas. C'est sécuritaire. chez vous. tu ouais. fais pas que… Mais genre, c'est parce que c'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets. T'sais, moi, je fais pas de pornographie. C'est pas ça que je fais. Je mets des ça. affaires sexy. J'ai des trucs en lingerie. Je fais des affaires. Je fais de l'humidité, mais je fais pas de pornographie. Il ouais, y a une différence. Il y en a qui font pas de différence des fois. Il y a une grosse différence. Il y en a plein. Toutes les filles. La majorité des filles dans le BKFC, y en ont tout un. Je suis allée m'abonner pour voir ce qu'ils font. C'est beaucoup des affaires de. C'est des, des photos sexy, de lingerie tu sais. J'en ai, j ai, ai des photos de même. Pourquoi pas ben faire de l'argent ouais. avec ça comme ben, tu sais. en fait, ça, tu Ça t'a permis de ne pas, te pas te avoir à courir des, des commentaires de et toute l'énergie parce qu'on sait que c'était très, très difficile, difficile surtout avec, avec la, la COVID. COVID ça ne oui, oui, doit pas être évident pour les entreprises, etc. Ça t'a permis, comme tu dis, de pouvoir financièrement bien arriver, pouvoir passer L'épée au chaud aux États-Unis. C'est moi qui décide de ce que c'est. C'est moi qui décide des prix, S'il y a quelqu'un qui me fait des remarques, qui n'est pas d'accord avec mes affaires, je le bloque. C'est tout, là, c'est moi qui gère ça. C'est pour toute la liberté que tu as la porte. Il faudrait être une fille maintenant et pas le faire quand tu peux le faire, je pense que tu passes à côté. C'est voilà, tellement facile, puis genre tout ce que ça apporte, c'est vraiment une bonne affaire, là. vraiment. On, on aimerait que tu nous parles de ton autre passion, les tatouages, dans le fond, ta chambre ta de tatouages, euh, on aimerait ça que tu nous en parles un peu. En, en quelle année tu participes? Euh, moi, je fais, dans le fond, je travaille dans une boutique tu sais, de tatouage perçage Moi, je fais du perçage corporel, ok et puis je travaille avec euh, mon collègue, c'est un tatoueur, puis euh, okay. J'ai un autre collègue maintenant qui fait le dispersage aussi. C'est dans la boutique au district, c'est euh, à Loretteville. C'est la boutique à Joe Meunier. Je ne sais pas si vous savez ah, qui okay. là. C'est un gars qui okay. fait. Oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, de là, aussi. il fallait en UFC. Pis, mmh. fait, genre, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis ça fait, ça va faire six ans avec que je travaille ici. Ah, euh, ouais. un dispersage. Oui, les morts, là, sont bon. Bon. <rire> Mais est-ce que c'est toi là-bas c'est toi le, la propriétaire dans le fond ou ben Non, dans le fond moi c'est comme je lui ma chaise, je travaille à okay. Le okay. Bon. OK OK OK OK un, ouais. OK OK OK OK super. Ouais. Ouais. OK Six OK Ouais, si, si vous avez de, besoin euh, d'être en sécurité avec une autre personne, si vous n'écoutez pas, vous allez avoir un bon crochet de gauche. À l'heure de vie, vous que ça se passe. C'est ça, exactement. Et oui, je perds tout. Là. Fait que N'importe quoi, je vais le faire. Même avec les trucs. <rire> Comment? Ben non, on pas! Ben non, non, c'est pas le nom! On faisait les une blague? Les mules n'ont pas de trous, c'est correct règle! En en terminant, qu'est-ce qu'on pourrait, dans le fond, euh, te, te souhaiter, souhaiter pour, pour les, les prochaines, prochaines années? années euh, de réussir mes rêves, que je puisse... Euh, je veux m'en aller... Je veux partir, dans le fond, je veux rester à temps plein euh, en Floride, ça j'aimerais okay. ça. Je ne sais pas pendant combien de temps, parce que la c'est vraiment grave, puis il y a beaucoup de choses à faire partout. <rire> ouais, Donc, ouais, euh, vraiment. À court terme, c'est ce que je veux. Puis de réussir euh, mes objectifs. Là, le BKFC, j'aimerais ça vraiment que ça m'amène. Euh, j'aimerais ça monter là-dedans. Puis euh, ouais. c'est ça. C'est vraiment ça. Là, pour, pour là, c'est ça mon objectif, vraiment. Là, que je me concentre là-dessus. Est-ce que, est est que, est que tu as des prochaines, dalles, des dalles, ouais. des prochaines dates des de combat, est-ce que tu en as? Euh, pas encore, parce que ça dépend, en fond, de ce que j'ai. J'ai beaucoup de trucs à faire ici à Québec. Là, moi, j'ai une maison. Dans le, le fond, je loue déjà le logement d'en bas, mais là, je loue celui là du haut. Parce que moi, je vais partir à temps plein. Je vais garder ma maison. Euh, j'ai une coupe de renault que je suis en train de faire aussi. Euh, fait que enfin, ça va dépendre. Mais... Le de temps est trop là. Ouais, c'est un peu Ça fait deux semaines et comme ça, il pleut tout le temps. Plus tout le temps. <rire> Fait que là, je vais pas être capable de finir, pour... <rire> <rire> faut que je change mon carton, faut que je le retape. j'ai une couple de trucs à faire, fait que ça va dépendre de quand j'ai fini, tout ça, puis, euh... mais j'aimerais ça me battre, mettons, à l'automne, okay. fin d'été, automne, le temps de, tu sais, faut que je fais ça, faut que je m'en aille en Floride, puis après ça, je fais un bon camp d'entraînement là-bas, puis okay. c'est okay. pour me battre, fait que, à l'automne max. Bien, on espère que tes rêves se réalisent, très chargeable oui, Puis euh, on te remercie énormément d'avoir pris euh, le temps de faire un après avec nous. C'est très apprécié plaisir. du fond du cœur. Ça, Ça fait plaisir. du, du, du, du cœur. Merci vous. beaucoup. Alors, c'est ici que ça termine l'émission spéciale du Podcast avec l'artiste Martial et Jade Mascon. Merci beaucoup, Jade. Ça fait plaisir, les gars. Merci beaucoup, Jade. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, d'ici. Bye-bye. Alors, Alors c'est ici que se termine notre émission spéciale, spéciale euh, sur Jeanne Jean Masson-Wong. Alors, euh, ben, ben, merci, merci beaucoup, mon bien, d'avoir pris le temps d'être avec nous. C'était vraiment cool. Ben, ça fait plaisir, Joe. Alors, j'espère que vous avez apprécié, chers Wrestle Rock Stars. On se retrouve éventuellement pour un autre Wrestle Rock Podcast, que ce soit un spécial, une entrevue, n'importe quoi. L'action ne manquera pas. Au revoir.